Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous voyez, on est le 2 décembre, ici dans le nord de Tenerife, il fait 22 degrés, il fait 26 degrés dans le sud. Donc vous voyez, Tenerife c'est l'endroit euh, le plus ensoleillé d'Europe. Donc euh, c'est vraiment un endroit euh, super pour passer des vacances ou pour y vivre comme euh, ce que j'ai choisi. Et pour y faire du trading, euh, c'est vraiment l'idéal également puisqu'on a de très bonnes connexions Internet ici. Donc euh, c'est vraiment un endroit euh, que moi j'adore euh, puisque j'y reste bien sûr. Alors dans cette euh, vidéo je vais répondre à la question en trading faut-il se fixer des objectifs euh, quotidiens Alors effectivement c'est ce que moi je, je préconise donc euh, vous fixez un objectif de perte bien sûr, une limite de perte au cas où ça tournerait mal euh, une journée mais normalement, si vous avez une bonne méthode de trading, ça doit arriver très rarement. Mais parfois, les marchés sont, font un petit peu ce qu'ils veulent et ne suivent pas vraiment les, les règles qu'ils suivent les autres jours. Donc attention, laissez euh, euh, toujours un stop loss au moins de sécurité, c'est ce que je fais. Et puis, fixez-vous un objectif euh, quotidien aussi de gain. Euh, pourquoi Parce que vous pouvez très bien, euh, après avoir fait beaucoup de trades euh, gagnants, à un moment donné fatigué ou essayer de vous dire « bon ben, je suis arrivé à, à 500 euros de gain, je vais essayer d'arriver à 1000 et puis euh, vous perdez, vous reperdez, euh, donc vous perdez un petit peu votre concentration, vous vous énervez, vous vous dites « bon sang, là j'étais gagnant et, et j'ai reperdu un petit peu, j'avais 500 euros, je suis à 400 euros », il faut que je remonte et comme ça vous faites un petit peu n'importe quoi pour arriver de nouveau à regagner ce que vous avez perdu donc ne faites pas ça moi je vous conseille plutôt d'arrêter de trader dès que vous avez atteint euh, votre objectif quotidien euh, vous pouvez décider vous même selon vos capacités votre capital vous verrez très vite ce que vous arrivez à faire régulièrement ça peut être 50 euros au début 100 euros 200 euros 500 euros 1000 euros ou plus tout dépend euh, bien sûr de votre expérience, mais fixez-vous une limite, de cette manière-là, vous aurez euh, d'abord beaucoup plus de temps libre, ça vous évitera de passer toute votre journée euh, devant euh, vos écrans alors qu'il y a certainement d'autres choses intéressantes à faire. Donc euh, certains jours, les marchés bougent tellement vite qu'on arrive à terminer euh, sa journée et à atteindre son objectif en une demi-heure, en une heure ou en deux heures, et puis euh, le reste du temps donc on peut faire autre chose. Bon, certains qui aiment trader euh, continuent à trader, bien sûr, mais en règle générale, je dirais que ce n'est pas, pas nécessaire, ce n'est pas utile. Videz-vous la tête, faites autre chose. Donc, fixez-vous un objectif quotidien de gain. Et euh, vous pouvez également vous, faire, vous fixer un objectif quotidien, euh, un objectif semanal, donc euh, hebdomadaire, un objectif mensuel et un objectif à l'année également. Donc euh, c'est quelque chose euh, qu'il est, qu est très utile de faire et euh, ça vous permettra de progresser euh, et d'éviter euh, souvent de reperdre ce que vous avez perdu euh, euh, pendant une matinée si vous retradez l'après-midi. Souvent on constate effectivement que les marchés changent euh, l'après-midi. Donc si on a eu un, un très beau mouvement euh, durant la matinée et eh bien parfois dans l'après-midi le marché euh, euh, corrige un petit peu ce qui s'est passé le matin et donc on peut être pris euh, au dépourvu par euh, des changements assez brusques. Donc c'est vraiment quelque chose que, que vous devriez essayer de faire si vous êtes un peu hésitant au niveau de vos, de vos résultats, et eh bien fixez-vous un objectif quotidien et vous verrez que vous arriverez à faire euh, une belle progression. Notez bien euh, votre progression euh, quotidienne, vos pourcentages de gains, et vous pouvez très bien, avec une bonne méthode de trading, une bonne méthode de scalping, avoir comme objectif 1% ou 2% de votre capital. Tout dépend bien sûr du capital que vous utilisez, mais c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Avec l'expérience, vous pourrez bien sûr augmenter votre objectif quotidien. Au début, soyez raisonnable, essayez de faire peut-être un demi-pourcent de votre capital, mais c'est quelque chose que vous devriez obtenir, en tout cas si vous utilisez une méthode de scalping. Je vous conseille, donc, comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos, le scalping parce que c'est la méthode qui donne le meilleur taux de réussite. Vous devez arriver en principe à faire 90% de, de, de trades gagnants chaque jour. Et si vous n'arrivez pas à ça, c'est que votre méthode n'est pas bonne ou que vous utilisez une autre méthode du day trading, du swing trading. Moi, j'ai essayé ces méthodes-là et je peux vous dire que, comme beaucoup de traders, on s'est rendu compte que c'est vraiment le scalping qui est la méthode la plus efficace. Donc, si vous cherchez une méthode de scalping que vous n'en trouvez pas euh, de très bonne sur, sur Internet, eh bien, j'ai une méthode de scalping vraiment efficace que j'ai mise au point euh, depuis plusieurs temps. Donc, j'ai vraiment de l'expérience. Vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations et un lien en dessous de la vidéo et vous verrez que vous pourrez apprendre très rapidement cette méthode. D'abord sur un compte de démonstration et vous pourrez passer très rapidement à un compte réel également parce que vous obtiendrez rapidement des, des très bons résultats. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh abonnez-vous ici et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Ici, dans le nord de Tenerife, euh, avec 22 degrés, vous voyez euh, la mer derrière moi, les gens en maillot qui se baignent. Et euh, vraiment, si le paradis existe, eh bien, ça doit, doit ressembler à ceci. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.